Bonjour how are How you guys doing? I'm doing beautifully well, as you can see. I'm all right. So I'm going to read the word. I'm going to read the word for you, okay? I'm reading from the book of John, John chapter 1. Bonjour. Vous <laughs> allez commencer par m'écouter en anglais ce matin avant qu'il parle en français. Okay, John chapter 1. In the beginning was the word. And the word was justly. And the word was justly. Heavenly Father, I thank you. For all the people that will watch this video, I thank you uh, for your blessing upon them. I thank you for the people that will find my channel in the years to come. I put your blessing upon them. I put your strength, I put your power. To speak. Lord, grant me utterance. Grant me um, words to speak as your oracle. I call forth and I allow our ancestors to speak here. My mother, my grandmother, my grandfathers, and uh, all the other people who left us. Holy Spirit, take over. I purify the atmosphere. I purify the atmosphere from any attack of the enemy. Okay? Um, Lord, help us to understand that we are the Word. I put purity, And wisdom. May I speak with grace and power and strength, Lord. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. Amen. Let the vibration of love get in you today. Que la vibration de l'amour vous pénètre profondément. L'amour et la puissance. Ok. Partagez ma vidéo. Donnez-moi un like, s'il vous plaît. Sinon, ce que vous allez écouter, là, ça va même vous rendre bête. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Jocelyne. Et la parole était Jocelyne. Bon, on va mettre ceci au présent. Au commencement est la parole. Et la parole est avec Jocelyne. Et la parole est Jocelyne. Rien ne va commencer dans votre vie sans votre bouche. Vous m'entendez On parle bien. Roberjo parle Tout commencera dans votre vie avec... Tout le monde écrit ici la parole. La parole. Tout commence avec. Vous êtes quelqu'un d'élève. Dites la parole, mon. Good morning, Queen, disait là. Donc, je vais vous donner un guide pour monétiser vos dons. J'en parle depuis quelques jours. Et je sais que vous vous dites. J'ai mon petit salaire de 150 000, 1500 euros. Elle parle de quoi? Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas dans vos professions par hasard. Tu t'es retrouvé infirmière, tu t'es retrouvé aide-soignante. Tu sais que tu guéris plus que ça. On te met sur un patient, tu es sûr que le patient là va vivre. Tu es sûr, quand tu, commences, quand tu le touches, tu le laves deux jours déjà. Il va mieux. Ma chérie, ce sont tes dons. C'est ça que les hommes disent que je parle qu'aux femmes seulement. Quand ils parlent, ils disent que mon gars, ça fait bizarre. Mais quand ils disent ma chérie, ça donne. Oye, oh, yeah. Donc ceux qui arrivent au Cameroun venant de l'Europe, je vous en prie, prévenez-moi que vous venez. N'arrivez pas à vous m'appeler, que je n'ai pas demain. Je dois te voir absolument aujourd'hui. You know that's not going to be possible, okay? So, give yourself some chances. Help me to help you. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Je vois deux partages, ce qui n'est pas normal. C'est vrai, j'ai 48 likes. Merci pour vos likes. Pour personne qui a liké ma vidéo, que le Seigneur, je, non, je te bénis. Ce n'est pas Dieu qui te bénit, moi, je te bénis. I bless you. Trois partages. Donc, on m'a lancé en force dans quelques minutes. C'est très lourd ce que je vais vous donner. Donc, prenez de quoi noter. Ce sont les choses que je donne dans mes formations normalement. Et euh, cette période, ci je n'ai pas trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop de temps pour enseigner les gens en groupe. Donc, ce que je fais, c'est que j'enregistre des formations et je vous mets ça. Donc, vous payez la formation, vous regardez vous-même. Partagez ma vidéo. J'ai 11 partages. Alors qu'il y a... C'est très lourd ce que vous vous donner, personnes qui regardent et on se partage. Non mais franchement, vous croyez que vous n'avez pas besoin de ce que j'ai à vous dire non. Quittez de ma vidéo. Tom. Ne faites pas les déceptiques ici là. Bonjour mes ennemis. Je sais qu'il y a mes ennemis ici là. Chaque jour, je vous salue. Bonjour les ennemis. Je ne sais pas comment faire, ça, ça, ça fait ça s'affiche chez vous, pour le partage. Mais c'est que quand tu vois la vidéo, il y a, y a l'icône partagée. L'icône, c'est ça. tu clique dessus. Quand c'est les fausses vidéos des filles de Dubaï, vous allez partager. C'est comme ça. Bon, on va lancer bientôt. Prenez de quoi noter, je vous prie. Il y a un shift qui est en train de se passer actuellement. Et c'est en train d'arriver en Afrique. Beaucoup de personnes sont en train de commencer à sortir du conventionnel, c'est-à-dire de vivre des vies qui sont imposées par la société, imposées par des gens, imposées, imposées, imposées, et commencent à vivre de leur don. Il y a même des vies que la, il y a que c'est l'Église qui vous impose. Je reconnais Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand tout prononce son nom, les démons tremblent. L'autre là ne peut pas te mentir. Donc dans votre folie, ne dites pas que Jésus c'est même qui. Never. Never. Même le démon lui-même, il connaît que Jésus, là, pardon. Combien de fois toi, tu te places où Tu es où Donc dans vos folies, là, pardon. Mais dites d'où Jésus, là où il est Dans la Bible, dit dans Ephésiens. Merci pour les likes et les partages. Je vois qu'il y a encore 40 personnes qui ont pas liké ma vidéo. Sortez de ma vidéo. C'est ça, petit code. Sortez de ma vidéo, vous avez compris. Brenda, tu tu encore écrit Quand tu écris le message, il ne répond pas, écrit encore. Il y a trop de messages qui arrivent. Donc il y a des messages que... Si tu écris, je fais 6 heures de temps sans regarder. Parfois, c'est le cinquantième message en bas. Après, quand il défile, je vois seulement 20 messages, je laisse le reste. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Ok il est remonté. En remontant, il a partagé des dons, des cadeaux aux gens. Gifts. En anglais, on comprend mieux. Gifts, Like a talent, des capacités. Vous en avez. Vous avez des dons de prophétie, des dons de guérison. Vous avez des dons de. de tu peux regarder quelqu'un comme ça, tu lis son futur. It's not quirky. It's not odd. C'est pas bizarre. J'ai quelqu'un dans ma famille qui a découvert ses dons très tôt. À 20 ans il avait ouvert l'hôpital. Lui il a le don de soigner les, les, les, les, les psychopathes là. Tu as n'importe quelle folie quand tu arrives devant lui là, tu te ranges. Je dis que même si ta tête fait n'importe comment, tu fumes le mangue, tu fais n'importe quoi. Quand tu arrives devant lui, quand tu arrives devant lui, tu te ranges comme bien. Il a compris ça tôt. C'est comme ça qu'il a utilisé ça à son avantage. Beaucoup d'entre vous vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vienne. Mais tu sais, mais je n'ai pas de le don, si. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes viennent vous. Um, oh, le Mont Cameroun. <rire> Excusez-moi. Je viens de me rendre compte que de ma fenêtre, j'ai une vue pile poil sur le Mont Cameroun. Like This is, this is, this is, this is hot. Oui, ça, c'est tout moi, ça. Je parle d'un truc impo important après. La formation mission de vie, c'est 100 000 francs, CFA. Tu dois être autonome. Ne viens pas pour m'appeler chaque jour que je ne connais pas faire ABC. Je te donne tout, tu regardes. Mais Maintenant, si tu as les questions, tu reviens. Mais il y a les livres aussi que tu dois lire et écouter. Je n'avais jamais remarqué que le Mont Cameroun donnait juste sur ma fenêtre. Bon, repartons dans les choses qui paraissent plus importantes que le Mont Cameroun. Ok. Donc, quand Jésus vous a partagé les dons, vous êtes né. Attendez un peu, je crois qu'on est venu. Adeline! C'est qui? D'accord. L'orphelinat est à Douala, ce n'est pas à Yaoundé. Tu as compris, ma chérie? The offelina is not in Yaoundé, it is in Douala. Attendez un peu, je dois aller augmenter le volume de ma clim. Oui, oui, oui, je l'attendais. Qui commence à valer? Bon. Je vais parler de certains dons que vous avez. Ok? Au pif comme ça. Certains d'entre vous, vous cuisinez très bien. Ça, c'est un truc qui est très récurrent chez les Africains. Je ne sais pas pourquoi. Vous cuisinez bien. Certains vous coiffez bien. Euh, D'autres, vous avez juste... Quand vous parlez, les gens sont abusés. Genre, Viens encore me parler. Fais les vidéos, tu me parles non. Quand je t'écoute, je me sens bien. Après, tu te dis... Si vous faites le don chez moi, je vis l'argent immédiatement à l'orphelinat. Immédiatement. Donc, si vous voulez faire le don à l'orphelinat, vous envoyez chez moi, j'envoie l'orphelinat. Ok. Donc, vous avez... Euh, je crois que j'ai fait une vidéo aussi où j'avais mis le numéro de maman Nathalie. Il y en a qui font les dons directement chez elle. Mais sur cette vidéo, je n'ai pas mis son numéro. Donc, vous me contactez une box ou bien vous faites un don et puis vous dites orphelinat. Et on envoie immédiatement. Bon. Je ne veux plus dérailler de ce que je suis en train de dire. Continuons. Tu peux avoir le don de parole, on paye pour ça, hein? moi je vous dis, c'est que vous vous, vous vous négligez, vous vous simplifiez. Ou encore euh, le don d'organisation, quand tu organises quelque chose ça se passe pristine, c'est juste ton truc, tu le fais sans effort, tu connais les meilleurs endroits où on a des trucs moins chers, c'était vous allons le don de décoration. Quand tu arrives, tu. Bonjour la reine Ar Armen Bella. Certains, vous avez juste le don de déco, La déco. Tu peux trouver. On avait un petit budget. D'ailleurs, je, je, tous ceux qui font acheter mon programme, je ne vous encourage pas à, à utiliser vos dons pour faire des services moins chers. Ce n'est pas très très. Tu peux devenir riche si tu fais un service. Ton ami, mi pour que tu aies 1 million, il te faut 1 million de clients, ça c'est too much. Et l'un des avantages, bonjour la reine Aurore, l'un des avantages quand tu mets tes prix qui sont assez élevés c'est que c'est pas tout le monde qui utilise tes services, vous même vous savez que vous pouvez m'écouter, mais c'est pas tout le monde qui va venir chez moi. Et ça m'arrange, ça ne me surcharge pas. TikTok, je viens de me lancer sur TikTok et j'ai 10 000 abonnés sur TikTok, oh. Oh. Je vais me lancer sur TikTok, donc j'ai des personnes qui viennent genre, euh, j'ai mes des comptes de Facebook, là vous allez sur TikTok, vous commencez à insulter, genre 25 000 pour la consultation, je rectifie, j'ai dit que ce n'est pas 25 000, c'est 65 000, 100 euros. Tu as compris? Tu as compris? Si tu es pauvre, hein, reste avec ta pauvreté, de ton, okay? côté. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trop. Si vous ne connaissez pas si vous ne connaissez pas qui vous êtes et ce que vous avez, on va vous frustrer. On va te frustrer avec tes dons. Donc tout ça, j'explique dans le programme que je vais vous résumer ici. Hein? Tu vas aller vendre ça comme ça. Qui va acheter? Il y a des gens qui... Si vous, venez, vous êtes euh, habilleuse professionnelle, je ne sais pas comment on appelle ça, conseiller vestimentaire, peut-être c'est ton don là-bas. Hein? Combien de personnes tu as dans les bureaux là-bas, il y a où des qui n'ont pas le temps d'aller acheter les habits de haut? Et qui ont là? Hein? Écoutez-moi. Ces personnes-là le billet pour que tu partes à Dubaï choper pour elle, ou à Tchouki. Vous, vous, vous visez les petits petits business. Quelqu'un te paie le billet d'avion, le séjour à Istanbul. Te De 10 millions, que va choper pour moi et ma femme. et le boulot de rêve, mon frère. <rire> Excusez-moi. Votre don, c'est quelque chose que vous aimez d'abord faire. Quand vous faites, les gens apprécient. Maintenant, vous devez apprendre à le raffiner, à le perfectionner. Vous devez ajouter à à, à le luxe sur ça. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à me payer 100 euros pour la consultation ou 150 euros. Il y a qui 200 euros pour la consultation. Il y a des gens que je passe une journée avec toi, tu me donnes 500 000 francs, c'est pas. écoutez moi bien. Seulement pour quelques heures de mon temps. Vous comprenez non Personal shopper. Ouais. Il y en a parmi vous, vous connaissez les bijoutiers. Tu peux devenir bijoutier par, par dérogation, je ne sais même pas quoi. Soyez créatif. Vous attendez trop de copier les gens. Le Cameroun aime trop copier. Je, je sais qu'il y en a, vous me copiez, non Vous copiez l'original, non Ah, je vois, un fait tel service. Je vois là l'équipe. Il faut qu'elle fasse l'équipe. <rire> bon en tout cas J'ai ai aimé un lit J'ai regardent. Bon on va rentrer dans le truc maintenant Dans le, dans le truc vraiment La crème de, de, de la crème là. Donc pour monétiser tes dons La première chose Tu dois d'abord avoir confiance En toi Savoir que tout va toujours marcher Pour ton bien Parce que ce qui va suivre là Dans ce que je vais te dire plus tard Je vais te demander de t'exposer devant les gens il y en a parmi vous, vous avez peur. Que wow, wow, merci, euh, la reine Ang. Merci. Wow, on va prendre mon image, on va aller. Wow. Aucune âme forgée contre toi ne peut prospérer. Tu vas devoir avoir confiance en toi. Et en numéro 2, tu vas devoir faire confiance à la Bible. Tu vas devoir croire en ce que la Bible dit. Que dans, je Écris encore ton message, je vais, te, je vais te bloquer. Tu as compris, ma chérie. Je bloque moi les gens ici. Hey, hey, hey, hey. Hey, Jesus is Lord. Beaucoup parmi vous, vous avez beaucoup galéré, on vous a utilisé dans les églises, gna gna gna, on vous a abusé et on vous a jeté. Parce que, euh, euh, parce que quoi? Attendez, je vous dis. Vous ne croyez pas la Bible. Vous lisez la Bible chaque jour, gna gna gna, mais vous ne croyez pas ce qu'il y a dans la Bible. Vous ne croyez pas la Bible. Vous ne croyez pas la Bible, boy. Partagez et likez ma vidéo, s'il vous plaît. Pendant que vous partagez, je bénis votre pouce. Ça va compter les billets de 10 000 aujourd'hui. Ce pouce-là va faire beaucoup de billets de 100 euros. J'aime quand vous me payez en euros quand vous arrivez ici. Les euros et les dollars. Bon, continuons. Vous devez croire en ce que la Bible dit que vous êtes protégé, que vous êtes unique, qu'il y a quelque chose en vous. Vous devez croire que vous êtes unique. Vous devez croire. I have to believe. Vous devez croire que vous êtes le frère jumeau de Jésus. Oui, mais tu te crois, hein? tu te prends, hein? Hein? Tu t'appelles la reine lumière. <rire> oui. Oui. Yes. Vous devez croire en vous. Croyez en la Bible, parce qu'il y a des passages de la Bible qui vous protègent déjà, mais vous ne croyez pas en ça. Hein? Hein? Uh -huh. Mmh. Numéro 3, vous devez croire que tous les chemins, votre passé, vos problèmes, votre, vos abandons, vos ceci, vos échecs, oh, on t'a tapé dans euh, tout ça là, tu dois croire que tout ça a concouru pour ton bien maintenant. Vous comprenez? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés and those that are called according to his purposes. Tout a concouru pour mon bien. Donc toute mon histoire là. Comme je suis ici maintenant. Et je crois que je suis une reine. Oui. C'est mon passé qui m'a forgé pour m'amener ici. Pour que je crois. Et je crois. I believe I can fly. Mm. I believe I can touch the sky. Oh yeah. I think about it every night and day. Spread our wings and touch the sky. Vous devez croire que vous pouvez voler. Donc, en numéro 4, vous devez croire que ce que vous êtes censé faire est en train de venir à vous progressivement. C'est-à-dire, comme l'œuf. Il suffit seulement que l'œuf reste l'œuf et que sa mère vienne déposer ses plumes et son ventre sur lui. Couvre comme ça 21 jours. Après un beau jour, l'œuf dit que, hey, comment ça fait Kikik, il kik, kik, pèse. Après, il sort. Après, il fait piu, piu, piu, piu, piu. Il commence à, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il croire comme ça, il fait comme il Croyez que tout est en train de se passer, que vous faites partie parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes en train de traverser une période d'upgrade. On appelle ça DNA upgrade. Ton ADN est en train de passer du papillon, non, du, du caterpillar au papillon. Tu es en train de passer du, de l'œuf au poussin. Et tu dois croire. You gotta believe. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas laisser ta marchandise que tu vends depuis 5 ans là. Ton petit endroit où tu vends les oranges là ou les bananes. J'ai une famille ici à Markepé que je connais. Elle vend la banane depuis 2 ans déjà. J'ai essayé de la n'importe comment pour qu'elle quelqu'un. Oh non, tu sais, j'ai peur. Nia, nia, nia. pour que tu crois et que tu laisses ce que tu es en train de faire pour avancer et faire autre chose? Tu dois avoir une conviction intérieure. Que j'ai évolué. Je ne suis que la femme qui doit faire les beignées, cela. Baigner it is finish in me. Baigner it is finish. <rire> oh, je m'aime, je m'aime. Je suis marrante. Vraiment, je suis marrante. j'aime entendre me parler, ça me plaît. Mmh. Mmh. Ouais Ok, bonjour Lisette Chatier Bonjour la reine Rolande Je dois te parler après ceci, la reine Rolande Ok, je suis rentrée J'étais, tout le j'étais en voyage Non, je suis rentrée J'ai presque fini ce qui était dit qui là Ok, on continue À numéro 5, vous devez commencer Avec ce que vous êtes, là où vous êtes il est hear me oui, je sais que vous me voyez tous dans vos rêves. Il y a une autre qui m'a dit ce matin qu'elle m'a vu dans son rêve, parce que je suis censée la laver aujourd'hui. Je fais les lavages aujourd'hui. Je vais faire d'autres lavages aujourd'hui. Donc, elle me dit qu'elle m'a vu dans son rêve. en train de sacrifier un animal pour elle. Après, je l'ai lavé. Après, je ne sais pas trop ce qu'elle m'a dit. Je lui dis ben voilà, les esprits te montrent ce que tu es censé faire. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà. OK. Tu m'as vu dans ton rêve, ce n'était pas le hasard, OK donc, tu as commencé là où tu es, avec ce que tu as. N'attends pas que c'est mon oncle qui va me donner 2 millions. Oh, tu as combien sur toi aujourd'hui? Hein? Et le truc des choisis, c'est que, en tant que choisir vos dons n'ont même pas besoin de beaucoup d'argent. Listen, you can make money from nothing. You can build wealth from nothing. Votre puissance intérieure est déjà assez. Oh, chakara baba, oh, chantara. Je veux prophétiser sur quelqu'un. C'est parce qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Dieu me dit, il dit que tu as trop attendu parce que tu te disais, j'attends que telle personne investisse pour ouvrir mon. J'attends que telle personne vienne me louer un grand appartement pour que je fasse. Dans le salon, je fais ça. J'attends que euh, telle personne fasse ceci. J'attends que. que je suis là pour vous dire ceci. Vous n'attendez rien. Tu as déjà tout ce qui te faut pour devenir millionnaire. Tout est dans tes mains, dans ta tête. Votre énergie est déjà prête. Donc, recevez. Certains aujourd'hui, tu vas l'acheter une mamie. Tu vas commencer avec la mamie. là. Tu vas préparer seulement à une mamie. Dans deux mois, tu auras déjà ouvert le restaurant avec l'argent du bénéfice. Ce qui vous bloquait parfois avant, c'était l'énergie. Parce que quand ton énergie n'est pas bonne, même si tu as tous les outils, tu as tout, on ouvre le restaurant, on te donne, tu vas aller, tu vas piétiner, pim, pim, pim, pim, pim. on va venir manger, manger, prendre le crédit, partir. Par contre, quand ton énergie est bonne, tu fais même le beignet devant, tu fais même fruits, les oeufs, le spaghetti devant ta porte. Les gens vont s'aligner pour acheter. Vous comprenez. Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. J'espère hope que c'est clair pour tout ici. Can I go on? Yeah, let me go on. Let me move on. Yeah, yeah, let me move on. Hey, oh. Oh, J'aime la fin de la cloche. Tu vois, quand la cloche a fini de sonner, ça fait, ça fait un oui. Oh my God, ça c'est trop bien. <rire> Vraiment, il faut que j'arrête d'être folle en direct. C'est une bonne folie. Hein. Bon, on continue. J'ai du numéro 1 croyance, que la Bible dit que vous êtes protégé, vous êtes unique. Vous êtes, vous êtes. 2. Vous devez croire que tout marche pour votre bien, que vous êtes dans un processus et que tout marche pour votre bien. 3. Votre passé a conduit, vous a conduit ici. Genre euh, découragement, abandon, tout votre passé là. Ça vous a amené ici. Vous devez aussi croire que tout est en train de se passer graduellement. Vous êtes en train de grandir pour devenir la perfection en Christ. Ok? Ok? D'accord. Voilà. Vous devez commencer là où vous êtes. Avec ce que vous avez. Euh, en numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. En un 6, euh, vous devez croire que vous êtes unique et que personne n'a vos dons. Personne ne peut faire ce que vous faites comme vous faites. Même si tu prépares le ressource gombo. Euh, Pourquoi oh, dire ressource gombo? Bon, même si tu ne pas le ressource gombo, hein? et que tu, tu as 5 personnes dans ton quartier qui font le même ressource gombo personne ne peut avoir ta touche personnelle et tes clients vont venir parce que ils aiment ils aiment le, le le vous voyez un peu non le menjanga que vous mettez dedans là c'est ça qui si, ça, ça fait comme la cloche euh, ça fait comme ça là c'est ça qui plaît à tes clients comme ça la poudre c'est le manjanga je vais sortir sorti le manjanga là pourquoi manjanga c'est ça Vraiment, je suis de bonne humeur ce matin. Ça veut dire qu'il y, y a plein d'agents qui ont télévision. Tchi! Tchi! Tchi! Il y a quelqu'un ici qui fait que Maggie, même Mambo. Vraiment, je ne vais pas te répondre parce que je suis en train d'enseigner sur autre chose. Tu as compris, Maggie? J'ai plein de vidéos ici, tu vas regarder ça. Voilà. Euh, numéro 7. Tu dois utiliser les autres personnes pour t'inspirer. Pas te comparer. Et ceux qui en a parmi vous, vous vous comparez à moi. Hey, oh! Ah. Écoutez, vous ne me dépassez pas, je ne vous dépasse pas. Vous êtes vous, je suis moi. Et il y en a parmi vous, vous me regardez seulement parce que c'est moi. D'accord. Like, vous savez pas pourquoi, mais vous aimez me regarder, like, you know? Moi-même, j'aime me regarder. Vous Il y a juste un truc. You know? Quelque chose. Vous savez même pas pourquoi ou quoi. Mais vous, ça. Si tu danses, tu danses non, Papa? Dans, non, les gens, ils dans le parce que, juste parce que, de toute façon, tu tournes ton corps. Donc, utilise les autres pour t'inspirer, pas pour te comparer. Parce que quand tu te compares, tu te dénigres. Ah, regarde, ça parle, regarde comment elle est bien. Ah, regarde comment elle fait, regarde comme elle parle bien, regarde comme elle est éloquante. Hey, hey. Moi, il peut même pas, être. maman, elle ne peut même pas. Vraiment, oh, tu te descends déjà. Let's continue. Vous devez utiliser les, les réseaux sociaux comme des outils. YouTube peut être votre université. La plateforme pour vous lancer. C'est-à-dire l'université, tu regardes, tu apprends. Deuxièmement, tu utilises la plateforme pour te lancer. Troisièmement, tu l'utilises pour t'inspirer. Tu peux regarder les autres vidéos des gens. Tu t'inspires de ça pour créer ta part de contenu. OK Facebook, pareil. Donc ça c'est le numéro 8, je pense. Utilise les réseaux sociaux comme ton outil. Bonjour la reine Marie Blanche. Donc, les réseaux sociaux peuvent être en université, tu apprends, tu te lances et tu t'inspires. Donc, en numéro 9. Tu dois reconnaître les saisons de ta vie, de ta croissance, de ta croissance spirituelle. Tu peux avoir une saison où, vous savez tous ceux qui me regardent depuis 5 ans, vous savez comment j'ai évolué. Et euh, c'est maintenant que je comprends que I'm just evolving, I'm just evolving into the best version of myself, and that version is growing every day, you know. <rire> les francophones, vous devez apprendre l'anglais. C'est quoi, avec vous? Hein? je dois pouvoir parler, cela, là, je passe en anglais, après, je switch to French, Et then I'm like, you know, I'm going to speak into English for like, like you, know, you know, for five minutes, and then you're like, okay, okay, yeah, yeah we we'll get you, we we'll get you. Après, je dis que oui, je comprends, on continue maintenant en anglais. Et oui, oui, oui, on te comprend, on te comprend. Hum, voilà, bon. euh, Vous devez reconnaître les saisons de votre vie. Parce que quand tu vas commencer à utiliser tes dons, tes dons vont évoluer. Il y a eu une saison où j'étais pasteur seulement. Il y a une, une saison où j'étais coach seulement. Il y a une saison où j'étais seulement. Euh, je suis arrivé à la spiritualité. Donc, il y a des jours où j'apparais ici je suis pasteur seulement. Je dis, Jesus is Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Il y a des jours où j'arrive ici et vous motivez seulement. Yes, you can do it. You can. Yeah, believe in yourself. Yeah. Il y a des jours où j'arrive, j'enseigne. Il y a des jours où j'arrive, je dis, voilà comment on prend le sel. On fait ça. On prend ça. On met comme ça. On mélange. On lit le psaume-ci. Après, on verse ça ici. On fait comme ça. You hear me, now? Hmm? » Même le pidgin. Il est guette, me. Il les tire ma douille. Ok. Vous devez reconnaître cette saison. Tu peux commencer par une chose. Tu évolues. Tu évolues. Et quand tu évolues, l'esprit te challenge ou bien te pousse ou bien te. You know, you start morphing into something else, and you feel like. I just want to read energies now. I don't want to cook. I don't want to plait hair. I just want to read energies. Tu arrives dans une saison où tu ne veux plus préparer, tu ne veux plus faire les cheveux, tu veux maintenant lire l'énergie des gens, tu veux même faire des massages, tu veux faire le reiki dans ta chambre, tu veux, tu veux transformer ton salon en un salon de méditation. just do it, you know. Faites-le. Ma belle, tu m'as rencontré en face. Hé hey, hey, hey. Hmm. Je suis en train de vouloir faire un programme, si Dieu me permet Je vais vous montrer comment avoir de l'argent en ligne sans avoir des vues Genre, tu peux avoir 10 000 abonnés 100 000 vues par vidéo Et tu as 0 euros que tu t'es fait Tu peux avoir 20 abonnés 50 vues par vidéo Tu te fais 3 000 euros par mois It's all about strategy It's all about strategy Donc ne cherchez pas seulement les vues C'est vrai que c'est satisfaisant quand tu vois On t'a regardé dix mille fois Dix mille vues Mais si pour moi si ça ne donne pas l'âme Là je vous explique quelque chose Ceci, à la fin de ceci, ceux qui sont intéressés par le programme complet Et détaillé Vous pouvez me contacter Je sais que de ce direct Si j'aurais peut-être Je peux avoir 10 personnes qui viennent et me dire Je vais acheter ton programme donc les 10 personnes là, si elles vous demandent 150 000 chacun, ça va me faire 1,5 million comme ça là que je me suis fait comme ça, revenu passif. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc ne parle pas seulement pour parler. Les dons sont faits pour être... Et quand tu ne sers pas tes dons aux gens, tu ne les aides pas. Ça arrive dans l'autre point. Je ne sais pas, j'ai peut-être 42 points. C'est pour ça que je dois plus t'enseigner. Non, ce n'est pas 42. Peut-être 22 comme ça. Ok, continuons. Vous devez changer avec les saisons. Donc, Changer quand vous sentez que je, je, je suivais trop la personne -ci avant. Maintenant, je ne sais pas, j'ai envie de suivre plutôt d'autres personnes. -ci. Quand ma saison va sortir de votre vie, eh, partez seulement. Quand vous allez arriver à un moment où vous n'arrivez plus à m'écouter, genre encore, vous me regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte eh, Mais mais Elle m'énerve. Pardon. C'est que ma, ma part de mentor est finie dans votre vie. Mes fils et mes filles spirituelles, vous connaissez. Quand quelqu'un arrive, que c'est sa saison qu'il est en train de partir, je dis seulement, farewell. Farewell. Je mm -hmm. dis, farewell. Je Lord bless you and keep you, may his face shine upon you, and be gracious to you. Ah oui. Accepter. Ouais. Donc, il y a les réseaux comme Facebook, tu peux faire des lives. Les lives permettent de voir si tu es vrai ou pas. Parce que dans le live, tu ne peux pas cacher les émotions, tu ne peux pas mentir longtemps. À un moment, tu vas rôter um, tu vas, tu vas ou tu vas péter ou bien tu vas, excusez mon thème, je, je, je, je ne sais pas jamais ces gens Mais il y a un truc que tu vas faire qui va faire que les gens vont se dire « Hum, mmm, mm, la fille là. <rire> » Elle prétendait en fait. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ont des trucs où ils trop fabriqués, ils font très rarement des lives. Donc le live c'est quelqu'un surtout en tant qu'agent de lumière, le live c'est quelque chose où tu peux passer facilement ton énergie aussi pour éliminer les gens. C'est la vérité, quoi. Instagram, TikTok, vous pouvez aller sur cette plateforme là aussi. Donc, vous devez aussi euh, habituer-vous à ce qu'on parle de vous. Ça va vous aider pour que vos dons soient utilisés. Tu, si, quand tu commences à utiliser tes dons, supposons que tu étais secrétaire, 50 000 le mois, 70 000, 80 000 le mois, le mois, le mois, le mois, le mois. Okay? tu commences et te dis, « Mais tu m'écoutes, tu m'écoutes. » Après, tu dis, « Je veux me lancer comme... » Tu te lances dans quelque chose. Tu lances, tu, tu prépares pour les gens... Tu fais, je ne sais pas, tu lances un truc. Ou bien conseiller vestimentaire. cimentaire. Les gens vont commencer à énerver les gens parce qu'ils vont... Attends, elle a habillé le boss. Le boss lui a donné un million pour deux semaines de travail. Alors qu'avant, il touchait 100 000. Tu te prends pour qui? Les gens vont commencer à parler de Et Généralement, ce n'est pas en bien. Bonjour mes ennemis. Ah, je purifie l'atmosphère. Je mets la lumière sur vous. L'état d'atmosphère, toute mauvaise personne avec toute mauvaise énergie qui vient d'arriver ici. Je vous, j'absorbe cette énergie, je la transforme en lumière et je vous renvoie. Hey, hey, I send you light. Yes, light. Je Vous envoie de la lumière. Voilà. Si quelqu'un veut me saboter, c'est bon pour lui, non Donc, vous allez devoir vous habituer à ce qu'on parle de vous c'est sur les réseaux sociaux, j'ai des vidéos que j'ai fait, genre euh, pourquoi tu es bloqué, comment savoir que tu es bloqué ou bien sur TikTok récemment euh, comment savoir qu'on a volé mon étoile les gens euh, pff, Jennifer quel, je respecte ton, ami, ton avis tu as compris ne commercialise pas ton don tu as compris Jennifer, j'ai très envie de te bloquer je ne sais pas pourquoi excusez-moi je fais ce que j'ai envie de faire c'est fou Ouais, Seigneur. C'est ça qui est bien quand tu as ta page. Ouais. Vous faites partie des gens qui sont dans les églises. Non, ton don de prophétie, tu ne, tu ne dois pas. Tu prophétises sur les gens. Ils ont leur voiture, ils ont leur maison, ils se marient, ils avancent. Tu n'as jamais reçu 5 francs. You the fool. You the fool, oh. you fool. you fool. Vous savez ce que fool veut dire, non? F-O-U. Fou. Bête. Non, le Seigneur te récompensera Le Seigneur te récompensera Le Seigneur Est-ce que vous savez quand même les rêves Moi, Vous me payez pour que j'interprète les rêves oh, Mon rêve veut dire quoi Si ça me chante, j'interprète comme ça là. Ça me chante pas, tu me payes Tu ne veux pas que tu laisses Tu as compris, tu ne veux pas que tu laisses Voilà Voilà On est d'accord j'ai prophétisé sur toi. Après, je n'arrive pas à payer mon loyer. What the hell are you talking about? Parce que les agents de lumière, parfois, ça vous prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Tu pars, tu prends le temps, tu lis l'énergie de quelqu'un. Ça t'a pris l'énergie même d'une demi-journée. La demi-journée, là, tu es dans les vapes. Tu n'arrives pas, parce bon, tu te recharges. Les dons ne sont pas pour être commercialisés. Pardon, ce n'est pas ma faute de page ici. là. Vous vous êtes trompé de porte. Fermez la porte, vous sortez, pas. Sortez, vous fermez la porte, c'est mieux. Mm -hmm. Voilà. Donc, vous devez vous habituer à ce qu'on mal parle de vous. Vous devez vous habituer. Et c'est même mieux qu'on parle de vous. Tant que tu ne dis pas quelque chose que les gens viennent commencer à t'insulter. Oh, okay, qu'est-ce qu'on qu va pas encore dire de moi Que Oh, sorcière. Oh, tu vas aller en enfer. Oh, Jésus, est-ce que j'ai. Ouais, qu'elle est Et que ça me dérange. Il n'est pas le roi, le mi. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça te fatigue, ouais, ouais, ouais. Et quand quelqu'un valorise, j'ai remarqué que chaque fois que j'ai donné quelque chose gratuitement, sans avoir été poussé peut-être par l'esprit, tu donnes, tu donnes, tu donnes après la personne, pas il ne fait rien avec. Je dis que quel gâchis d'énergie! Non, chérie, tu étais bête, you were silly, silly you. Were CV. CV you. Si, où Je vais dire à ma collègue, oui, je vais lui dire tu passes une heure de temps sur elle, tu la remontes, tu donnes, tu. Quand les gens veulent guérir, ils vont mettre le prix. Quand tu parles à l'hôpital, pourquoi tu donnes l'argent pour qu'on te guérisse hum? Why Excusez-moi. excusez nous Excuse Continuons. Vous devez vous habituer à ce que les gens parlent mal de vous. Et quand on parle même mal de vous, c'est bien. T'es des Life, écrit sur le numéro camerounais. Le numéro, il ne rien. Je vais lui parler aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Mais tu es dérangé pour mon direct. Voilà. Écrit sur le numéro camerounais, on va te répondre. Vous devez être très focus. Parce que quand tu vas commencer à utiliser tes dons, tu vas commencer à mettre des vidéos, monétiser tes dons, proposer tes services aux gens, euh, les gens vont commencer à vouloir te distraire. Ils vont venir sur tes directs, ils vont vouloir te montrer que je connais plus que toi. Écoute, si tu connais, va faire ta page Facebook. He? Si tu connais mieux que moi, je n'ai ouais, jamais dit que j'avais le motopole parce que j'apprends chaque minute. Parfois, c'est qu'elle se dire de ce que j'apprends, que, que j'apprends une nouvelle chose. Va créer ta page. Parle. Le jour où tu vas m'attraper là-bas, tu critiqué. Vraiment, je ne sais pas. C'est que peut-être j'aurais glissé, mon, ma, mes dos auraient glissé sur mon téléphone. Je ne sais même pas comment ça va faire. Anyway. You see what I mean? Merci pour le partage. Merci pour ceux qui ont été partagés. Mon direct. Voilà. <coughs> ah. Oh, hey. So, live your life. Whoa. Hey. Hey. <coughs> Because we're living the good life. It's all right. Hey. All right. Alright, yeah, alright, yeah. All right, yeah. Ben, ils vont encore commencer à vous détester parce que quand ils vont commencer à voir que seulement le fait de savoir que vous avez réalisé finalement que vous avez des dons et que vous utilisez vos dons, ça va les énerver. Parce qu'ils ne vont pas attendre que de voir que l'argent commence à tomber. Ah! Donc elle est consciente qu'elle est guérisseuse. Quand j'ai commencé, si vous êtes, vous savoir comment, mes, ma famille a commencé. Que wow, on savait que tu as ça depuis, vous ne m'avez pas dit pourquoi. Wow, il faut faire attention. Wow, wow. Il dit que, pardon, allez, voir, allez faire la chanson avec le wow, wow. Pardon, laissez-moi tranquille. Mm -hmm. Après, maintenant, ils se sont, sont transformés en décepticons. Ils viennent maintenant sur ma page, comme ça, là. Comme les petits sépans, là. Ils se cachent. Ils ne like jamais ma page. Ils ne partagent jamais ma page. Chaque matin, dès qu'ils se réveillent, ils ne... réveille, il ouvrent les yeux. Il faut que je vois si la affaire est du bête. Quand l'homme glisse ça like ma vidéo, il sort une fois. Que hey, j'ai liké la vidéo de la fille là. Hey, faut pas qu'elle sache que faut pas qu'elle sache que je j'apprécie ce qu'elle fait. Mais la fille là. Hmm. Hmm. Ma chérie. <rire> Tu as acheté le kit de blocage, tu n'as même pas fait la moitié du chiffre d'affaires. Mm -hmm. N'est-ce pas? Ne fais, ne, ne fais plus de travail spirituel, tu as compris? Tu as compris? Eh ma chérie? Arrête ton travail spirituel. Hein. J'ai fait des vidéos, souvent je vous dis que je n'ai pas commencé ici, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Là, c'est pour éviter que les paresseux ou paresseuses ne viennent me faire des commentaires. J'ai acheté ça fait deux semaines. Oui, je ne vois pas les résultats. Tu sais combien de kits je vends? les gens qui vont finir tous les kits, ils vont encore reprendre depuis le début. Il y a les blocages plus, il y a les blocages plus, plus, plus, il y a les blocages exponentiels. Pas fait le chiffre d'affaires. <rire> Abandonne alors, ferme ton entreprise, mamie. viens et te le kit que tu as acheté là, tu pars, tu ne fais que de travail spirituel. Pas de persévérance. Never, nothing. Why? Donc vous devez être focus qu'ils vont venir vous attaquer Vous devez avoir un plan Quand tu commences tes vidéos Tu dois avoir un plan pour Demander l'argent client Comment est-ce que tout le monde dit ça Pas que tu fais les vidéos parce que tu veux l'argent Mais euh, Quand tu viens en ligne à la fin tu dois avoir un service que tu vas proposer aux gens Parce que parler des problèmes des gens Sans les aider Parler des problèmes aux gens. Oui, c'est vrai, on a volé mon étoile. Oui, c'est vrai. Si après ça, tu ne proposes pas que, OK, voici la solution que j'ai. Voilà la solution que j'ai. Peut-être que tu es quelqu'un que quand tu pries, ça aide beaucoup les gens. Oui. Je suis en direct, je t'écoute. Je n'ai pas encore fini. Ange Christelle, comme tu n'as pas le fond, alors je fais comment? Tu me dis que je fasse quoi? Je n'aime pas quand une femme est bête. Tu ne peux pas être belle et bête. Ce n'est pas bien. Quand vous voulez poser une question, réfléchissez. Soyez intelligente non? Les gens te regardent ensemble disent que non, cette femme est wise. Jesus. she's cunning. she's cunning. Le mot c'est cunning. Bonjour, cœur blanc, les Ivoiriens. Là. Bonjour, la reine Fatou depuis d'Ivoire, Je vais bien, merci. Donc, vous devez avoir un, des services et des produits que vous proposez aux gens. Pas un seul truc. J'ai fait dans un truc. Tu sais, quand la chose ne va pas, le mot ça ne marche pas, tu fais comment? Numéro quelque chose vous devez avoir confiance ok que les gens vont venir à vous je parle comme ça vous allez le commencer j'ai fait ça fait deux semaines que j'ai fait mes vidéos personne ne me contacte ah. <rire> Magui Mambo, je dois te bloquer. Non, il ne te bloque pas encore. Donc, vous devez avoir confiance que les gens vont venir à vous. Si ce que tu es en train de faire là, c'est ton don, c'est une idée que tu as là. ne te dérange pas. Et parfois aussi, tu es en train d'être testé. Parfois, tu es en train d'être testé. Est-ce qu'elle croit même en son don qu'elle dit qu'elle a là en 2016, je me mettais sur les réseaux. Je suis la creuseuse de talent. Je suis, je suis... 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est maintenant que vous me voyez, non? C'est l'année que vous êtes tombé sur ma vidéo, non? Ok, continuons. Chacun comprend ce qu'il peut comprendre. Vous devez ajouter de la valeur aux gens. Ajouter de la valeur. Il ne faut pas vous connectez pour vous raconter n'importe quoi, pour perdre le temps des gens. Don't waste people's time. Parce que le temps des gens est valuable, oui. Précieux. Faites que quand, quelqu'un quand, quand, quand s'assoit et t'écoute. Quand il quitte de là, il dit j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose qui va m'aider dans la journée pour que j'ai 100 000 de plus. Pour que j'ai 500 000 de plus. Quand tu fais ça, tu seras incontournable, inévitable. J'ai appris quelque chose qui m'a aidé à me libérer, me débarrasser du mari de nuit, me débarrasser de telle énergie. C'est comme ça, apporter de la valeur aux gens. Tu viens, tu te mets, tu fais comme ça, tu danses, tu montres tes fesses aux gens. En tout cas, ça c'est moi je ne sais pas si c'est seulement moi vraiment, mais j'ai jamais eu envie de monter mon derrière aux gens. Pourquoi? Tu fais, je vais monter mon décoté J'ai toujours voulu être une femme qui est belle et qui a de la substance dans le cerveau. Donc, quand j'ai coché la case de la beauté, j'ai dit, check, ok. Maintenant, il faut que je remplisse ma tête. Mm -hmm. La tête, ça se remplit. Hein. Oh, je ne suis pas née comme je suis là. Je lis, je me documente, je fais des formations, je médite, je creuse ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Uh -huh. Donc, vous devez ajouter de la valeur aux gens. Ajouter de la valeur. Quand vous allez ajouter de la valeur, comme si vous vous faites confiance. Ok, au lieu de l'acheter le sel là-bas, je préfère peux l'acheter chez toi. Au lieu de l'acheter mon bras, tous les produits que je vends, vous pouvez acheter ça en ligne chez n'importe qui. Pourquoi certaines personnes pouvaient venir chez moi C'est quand tu enseignes, ça me plaît. Donc, on va venir vers toi parce qu'à cause de la valeur que tu apportes, il faut toujours donner plus que tu ne reçois. Donne toujours plus. Donne toujours plus. Si vous voulez m'écouter, vous n'écoutez pas. Vous devez avoir des services précis. Le premier jour que tu fais ta plateforme, tu dois avoir des services, produits et services précis. Autrement, tu perds le temps des gens, tu ne les aides pas. Numéro quelque chose, peut-être numéro 17 ou 16 ou 13, je ne sais pas. Numéro quelque chose. Mm -hmm. Vous devez lancer des services, update, upgrade, tu t'améliores. Vous voyez que depuis août, septembre l'année passée que vous me suivez, ouais, non. il y a beaucoup de nouveaux services que j'apporte. Cette saison, je vais vous dire, il dit, ok, je vends le kit ceci. Après, il vient, il dit, oh, je fais ça. Après, j'ai ton... Ajoutez toujours de nouveaux choses. Ajoutez toujours. Ajoutez. Ajoutez toujours. Ajoutez. Oh, oh, oh, oh, oh. Ouais, cinq fourchettes. <rire> vous là, quand vous servez les gens, c'est beaucoup. Mes filles n'ont pas pu finir la nourriture la dernière fois. <rire> C'était beaucoup, beaucoup. Chaque fois que je vous là-bas, Il n'arrivent pas fini. finir que les ailes de les ailes de poulet que vous faites au début là. Ça, c'est un truc que je je, je parle là-bas seulement pour manger ça. Vous voyez un peu non. Donc, Ervia euh, de bon ça dit cinq fourchettes. Allez là-bas manger, c'est un très bon resto. Vous prenez aussi, le, ils ont le truc là, le, le cheese naan bread. J'aime bien ça. C'est le naan bread avec le fromage. J'ai beaucoup aimé ça aussi, voilà. Mm. C'est mieux. Parfois, quand je veux pas aller me saturer dans le truc qui est à côté où on va les baigner, je pas là-bas parce que c'est privé, c'est bien. Et les serveuses sont gentilles. En plus, elles ont, elles sont, elles ont très beau derrière, franchement. <rire> moi, j'aime quand les femmes sont belles. Ça me plaît, moi. Mm -hmm. Continuons. Bon. Vous devez toujours augmenter les services encore et encore jusqu'à ce que, supposons, tu mets 5 services ce mois. Des 5 services que tu donnes, 2 marches. On a déjà fait des travaux chez moi, ils sont en train d'installer mes rideaux. Donc, des 5 services que tu as offert, deux marches. Le mois prochain, tu enlèves les trois supplémentaires qui ne marchaient pas. Tu crées encore deux ou trois autres. Et tu gardes aussi les deux qui marchaient. Donc, va avec le flow. Go with the flow. Go with the flow. Like, you know, Go with the flow. Ce qui marche. Lance, lance encore. Upgrade, upgrade. Améliore tes produits. Forme-toi. Apporte de nouveaux produits. Écoute ta clientèle. Écoute. Ton client arrive. Pendant que tu fais son massage, il commence à dire, wow, oh, j'ai aussi un problème ici-là de nez. Tu pars, tu cherches ce qui soigne les nez. Tu viens, tu déposes. Que la prochaine fois, il vient, tu lui dis, je fais aussi les trucs pour les nez. Tu dois écouter ton public. Écoutez le public, listen to your people, they will help you, they will guide you, they will guide you, they will, help you. They will guide you, they will guide you, mm -hmm. okay. ok, bon, euh, un numéro quelque chose, bon, il faut trouver un numéro précis, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bon, numéro 17 spécialisez-vous dans ce qui marche merci monsieur Eric Franck c'est ce qui marche que vous mettez beaucoup plus d'argent dessus, ce qui marche si tu fais les beignets tu fais haricots au bouillis chaque jour on te demande le poisson, poisson, poisson achète le poisson, tu viens, tu ajoutes si le premier jour que tu mets le poisson on demande le poisson, on mange le poisson jusqu'à le lendemain Prends la, on monte l'argent, tu mets encore plus de poisson vous comprenez vous comprenez All right, let's go. Encore, my OK. On continue. Spécialisez-vous et perfectionnez-vous dans ce qui marche. Ça, c'était le point 17. 18. Il faut acquérir des, des connaissances extra qui ne sont pas légales, qui ne sont pas... Tu ne vas pas avoir l'université au Cameroun qui va t'enseigner le, le Raiki, par exemple. Ou bien la lecture du tarot. Ou bien euh, comment guérir avec les pierres. Mais si tu vas en ligne, tu peux apprendre à faire ça. Pas te spécialiser dans les choses qui sont... En anglais, on dit odd, you know, quirky. You know, euh, les choses bizarres. Pas bizarres, mais... Quelqu'un va jamais me dire, ouais, j'ai ma licence en Reiki, vous savez, ma... Non, non, non, non, j'ai ma, ma licence en guérison. Non, vous voyez un peu. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez déposer ça dans votre village, Les gens qui vivent Bayanga, vous me suivez, vous êtes à ba, ba, Bangante, à Badjoun. faire le salon de massage à Bajoun. hum, mm Igor -hmm. Waka, ça va marcher. <rire> vendez les cailloux là, les pieds là, vendez ça à Badjoun, vous allez voir. Votre don est, eh. tu peux rester, tu, tu veux augmenter tes revenus de 2 millions parce que tu veux compléter pour acheter le terrain comme la fille là, au lieu de demander la prière, vois plutôt quelle idée est-ce que Dieu t'a donné dans la nuit que tu peux monétiser, qui va te donner 2 millions en plus. Et tout le monde que oh, prie pour moi, prie pour moi pour que j'ai l'argent, hum. Je peux faire ma soie, je t'enseigne. Quand Jésus enseignait, les gens étaient guéris. Quand il enseignait. Parce qu'il enseigne, tu comprends. <rire> hey, hey. Organiser des classes, non? Pour enseigner aux gens. Je devrais même faire des, des cours de prospérité. Il hein? faudrait qu'on lance des classes de prospérité. Mmh. 10 000 francs par mois. Comme ça, si j'ai même 500 personnes, ça me fait combien? Comptez un peu l'argent. Comptez mon argent, s'il vous plaît. J'ai remarqué qu'il y en a parmi vous. vous comptez mon argent pour moi. L'autre jour, au fait, à me voir je train de faire le lavage. Elle voit les gens dans la salle, elle dit que 30 mille fois, combien? J'ai dit au fait, ah, oh Seigneur, si tu savais combien de personnes j'ai lavé, c'est que tu ne compterais même pas. Tu n'arriverais pas à compter, c'est trop. Ce n'est pas ceux qui sont dans la salle. Donc, enseigner, donner des classes. Vous comprenez? Mmh. Donc, euh, vous devez avoir, augmenté des connaissances qui ne sont pas conventionnelles, qui sortent de la norme. Et mélanger ça avec ce que vous connaissez déjà. Il y en a parmi vous, je sais que vous ne saviez même pas qu'on peut utiliser. Il y en a quand vous massez peut-être des gens, vous massez les pieds des gens, ils guérissent. Vous pouvez, faire de, le, vous pouvez rééquilibrer l'énergie des gens en massant leurs pieds, leurs mains, leur, leur, leur, leur visage, leur tête. Des gens payeraient pour venir s'asseoir, vous touchez seulement leurs pieds comme ça, vous touchez leur tête comme ça là. Après prix 50 000, il te donne. C'est la valeur que tu apportes au client. Continuons. Les jaloux vont mourir. Ils vont mourir trois fois euh, numéro 19 tu dois toujours chercher à répondre aux besoins du marché et du client pas parce que toi tu veux offrir aux gens mais ce que les gens veulent donc j'ai dit ça tout à l'heure dans un point là comme ça on a parté listen écoute ce que les gens demandent « Non, faut pas ce que tu veux. Ah, »« je, je trouve que ça, c'est cute. »« It's nice. It's nice. »« I think I'm going to give that, you know, as a service. No, » Non, non, non, non, no What do people want? What are people asking? That's what you're going to do. Vous devez être courageux et patient. Courageux pourquoi? Courageux parce que il faut du courage pour te mettre devant la caméra comme je fais cela. Je connais vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages des haters que je reçois. Oh, ah, Jesus is Lord. Je vous bénis. Jésus Jésus savait. En fait, hier quand j'étais là sur l'autoroute, j'ai pensée mes venues, mais attends un peu. Jésus avait les haters. Il nous a montré comment adresser nos haters. Love your enemies. Pray for people who use you and despise you. Donc en fait, Jésus avait, il avait sûrement la salle d'attente des ennemis. Il dit, Hey, bonjour les ennemis Ouais, Jésus oh, !» Il est méchant, regarde-moi, il est maigre. Regarde-moi, il, il Il se prend pour qui Il dit qu'il le fils de Dieu. Hein? Non, on va se rassembler contre lui. Hey, le club des de haters Jésus était conscient de ça. Donc, vous devez avoir le courage. Ça demande du courage de savoir que je sais que vous me détestez. Mais malgré ça, je vais pousser. I'm going to push through the hate. I'm going to push through the hate. Oui, je suis occupée. Quand vous m'appelez comme ça, j'ai fait comment? I'm going to push through the hate and put what I have in me, out there. Malgré votre haine, je vais pousser. Et je vais mettre ce que j'ai comme don, la douleur Et la patience, ça veut dire que quand tu vas mettre au départ, parfois ça va un peu, ça va un peu glisser, tomber. Oups, tu ramasses ce mort, tu dis que ok. Tu suis la saleté sur son corps. Tu dis, on continue. laisse capion. Courageux et patient. Vous devez, en dernier point, en numéro quelque chose, peut-être numéro 21-22. Ouais, donc on appelle quelqu'un comme ça. Ouais. N'awati oui, Allô. Oui. Bonjour. Rappelle-moi dans 10 minutes. Ouais. Ouais. Vous-même aussi. Vous devez avoir des personnes qui vous inspirent. Parce que si vous fonctionnez seulement sur vous, vous seul, vous allez vous décourager à un moment. Vous devez avoir deux, trois personnes, une personne dont vous tirez l'inspiration, qui vous motive quand vous écoutez. Pas forcément que vous devez connaître la personne personnellement, hein, parce que le problème, l'ennui quand c'est personnel, c'est que tu vas vouloir parler à la personne tout le temps. Et à ça, Il y a ça qui se passe, je fais comment? Je fais comment? Mmh, mmh. Mes mentors sont sur les réseaux sociaux. Ils ne me connaissent pas, je les connais. Je pars, je prends la valeur que je veux, je prends la formation dont j'ai besoin, j'achète, je m'assois, je regarde ce qu'il a mis dans sa formation. Je prends ce que j'apprends, off, à go, je vais faire ce que j'ai fait. Apprenez l'indépendance spirituelle. Je vais vous gifler, avant de vous dire ça. On vous a appris à vous pomponner dans les églises, vous êtes des bébés spirituels. Oh, on voit que tu n'es pas venu à l'église avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme on... Ne viens pas mouf. Vous me connaissez, non You know, Mina. Je suis impressionné par la foi et par le travail. Rien d'autre. Rien d'autre. La foi et le travail. J'ai je, je besoin de toi. Conseille-moi. Comme je n'ai pas le temps et je ne peux pas te conseiller. C'était m'écrivent souvent. Oui, je voulais te parler. C'est après un mois que tu me recontactes. Donc, si elle devait mourir, c'est que je mourrais. Ma chérie, j'ai au moins 400 vidéos en ligne. Ça fait 5 ans que je fais les vidéos. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu écoutes. Et que je peux forcément me parler. Après, tu vas te fâcher. Fâche-toi! Et le pire, c'est que si tu meurs, tu sais quoi? Si tu meurs, le monde va continuer de tourner. Genre, tu fermes les yeux, tu fermes. Fais... Oh, tu meurs. Après, tu ouvres un peu, un oeil comme ça. Hey, la tête tourne toujours. Oui, oui, oui, oui. Il faut que tu sortes, tu vas sortir de ton pétan, toi-même. Personne ne va, même ton mari. Vous avez compris? Je vous dis ça cru. Raw as it is, I don't give a mm. Remember the locks. You want me to Ha ha! Yes. This is what we're talking about. Okay. Bon, vous avez suivi tout non? vous avez suivi tout non mm -hmm. soyez indépendant. c'est ce que vous aimez qu'on s'occupe de vous wow wow J'étais tu n'as pas répondu combien n'est que ça a fait dans ma vie là mm -hmm. comme c'est la seule chose que moi j'ai fait mm -hmm. quand il me lève le matin il n'y a rien à en faire n'est ce pas <rire> Wanda foot Wanda foot You ride. I wanna go. Yes. Yes, j'ai attaché mes nez, j'ai fait mes pompons. <rire> bon. J'ai terminé. Cette vidéo particulièrement, je crois que ça va rester en ligne longtemps. Parce que je vais en faire un programme détaillé. Mm -hmm qui vous permettra de que je vous vendrai. Non non non non, c'est pas parce que Adeline travaille pour moi que je vais plus attacher mes ouais que Toi aussi Liliane, vous laissez Adeline tranquille. Adeline là-bas de travail Vous connaissez mes gens vous allez venir chez moi et dire que Adeline Adeline. il <rire> ouais, y en a parmi vous vous arrivez chez moi vous faites quoi aussi on se connaissait depuis longtemps. Jusqu'à mes employés ils disent que ta soeur est venue. Que maman, je dis que je ne la connais même pas. Voilà, et bien attaché le côté-ci. Vous passez une bonne journée, ok? Utilisez vos dons, perfectionnez vos dons. Mettez votre don à la disposition du monde entier, du public. Lancez-vous. Euh, le monde ne tourne pas ce mot de vous. J'ai honte, j'ai peur, j'ai, j'ai... Il ne s'agit même pas de toi, ma chérie. Ok? Il y a des gens là-dedans qui ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Bonjour la reine Amen. Je suis béni. ouais, je suis béni. Merci. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci pour ceux qui me bénissent. Ceux qui me maudissent. Vous savez que ça fait comme l'eau le, sur la, la plume du canard. Après, je pense à ça. Shakey, love. Shake ok. Je vous envoie de l'amour. Je vous envoie de la paix. Namaste